Détendez-vous et fermez les yeux. Imaginez et savourez cet instant magique. Vous êtes au lycée. Vous travaillez tranquillement entre vous, dans une bulle connectée au monde, mais isolée des nuisances sonores. Vous ne percevez aucun bruit, rien du tout. Ni bruit de couloir, ni cri, ni claquement de porte, ni sonnerie de téléphone. Vous vous dites, oh, faut pas rêver, ça n'arrivera jamais. Et pourtant, votre vœu intime, celui de plusieurs lycéens, de plusieurs enseignants est sur le point d'être exaucé. Un projet est né. La Schoolbox est un petit espace digital connecté pouvant accueillir quatre personnes. Elle est mise à disposition de tous les acteurs d'un établissement scolaire. C'est un espace feutré. Il est idéal pour s'isoler du bruit et travailler.